Service après-vente les minute MinuteMakers, bonjour. Bah alors, on ne voit plus en soirée. L'autre soir, on a fait une soirée masquée. Oh, euh, c'est un une erreur de numéro, monsieur. Ah non, c'est madame. Ah, euh, pardon. Slide, euh, cette histoire de service après-vente, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Hein. Allez, top générique. Bonjour Tartus, ça fait un petit moment, je dirais même depuis le mois de mars, qu'on nous parle des masques uniquement en des termes négatifs. Oui, tout à fait. Alors la France manque de masques, il y a une pénurie de masques, mais rassurez-vous, d'après les spécialistes, ce n'est pas utile pour le moment. Puis on a eu des masques, mais... Alors moi le masque, euh, je peux pas, euh, avec ça j'arrive pas à respirer. Euh... Euh, Robert, c'est pas toi que j'avais vu à la soirée masquée l'autre jour Et aujourd'hui, les journalistes, bah, avec la rentrée qui arrive, ont complètement changé leur champ lexical. Et nous retrouvons Nathalie Crassoum devant le collège Saint-Jérémie-sur-Scarpe pour nous parler de l'objet tendance de la rentrée. Bref, j'ai fait un petit putaclic. Une journée, un reportage. Aujourd'hui, nous retrouvons Michael Desmasques, qui s'est rendu chez un petit youtubeur du nord de la France pour l'interroger sur la création de sa boîte pour ranger l'objet tendance de l'année. Oui, alors bonjour Jérémy, alias les Makers, parlez-nous de votre projet. Oui, euh, bonjour. Euh, bien écoutez, ça fait assez euh, longtemps que je voyais euh, traîner euh, ce type de paquet chez moi et euh, je trouvais que c'était pas très très esthétique, donc je me suis dit que j'allais euh, fabriquer une boîte. Donc euh, bah, je vous propose d'aller voir un petit peu la fabrication. Voici donc le résultat final qui est, selon les dires de Slide, votre caméraman, belle, mais il nous a également remonté et a raison que lorsque l'on part sur une journée de boulot, cette boîte est un peu grosse. Qu'est-ce que vous répondez à cela je réponds que j'ai prévu le coup avec cette boîte où il y a deux compartiments pour mettre le masque. D'un côté, c'est marqué matin en plusieurs langues et de l'autre côté après-midi en plusieurs langues. Et donc, bah, vous prenez votre masque du matin, vous le mettez. Quand vous avez fini d'utiliser, vous le jetez. Et, euh, euh, puis, bah, et vous donc, vous sujet. jetez vos masques par terre. Bah, écoutez, les gens dans la rue les jettent par terre. J'imagine qu'ils font pareil chez eux. Donc, pourquoi je ne ferais pas pareil Je lui demande... Qu'est-ce qui est bleu avec une cape euh, Alors là... Euh... Une tortue de mer prise dans un masque jetée en pleine nature. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Je vais modéliser une poubelle. donc euh, voilà le résultat donc globalement à la fin euh, de votre demi-journée vous prenez votre masque vous venez euh, le coincer directement sur cette petite plaque et vous le maintenez ici ensuite vous faites pareil de l'autre côté ça vous permet d'utiliser le stick pour le maintenir vous le mettez dans cette boîte tac. Voilà. et donc une fois que c'est fait euh, bah, vous avez votre masque qui est dans une boîte que vous ne pouvez plus euh, manipuler ou plus toucher. Vous le mettez euh, dans un sac euh, où vous voulez et puis euh, c'est protégé. Vous le jetez à la poubelle le soir. Et donc vous me disiez que vous préconisiez d'imprimer euh, cette poubelle en PETG pour en faciliter l'entretien. C'est bien cela Alors je ne suis pas médecin ni infectiologue donc euh, je laisserai responsable euh, quiconque d'utiliser, d'imprimer ou pas cet objet mais oui, il semblerait que le PETG soit euh, un peu plus sain. Que les autres matériels. Merci les MinuteMakers, à vous les studios. Au revoir. Avant de clore la vidéo, il paraît que je suis Monsieur Radeur de la chaîne, donc je vais assumer ce rôle. Euh, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D pour imprimer la poubelle à masque, il euh, y a un truc qui a été inventé il y a quelques années hein, maintenant, ça s'appelle un sac plastique, d'autres appellent ça euh, une poche. Hein. Donc il y a un truc assez dingue avec ça, c'est que si vous, vous prenez le fond comme ça et que vous videz l'air, vous pouvez le plier. Le rendre super compact, tellement compact que ça rentre même dans la petite poche. Vous savez, la petite poche qui ne sert à rien, hein, parce qu'on n'a plus de monde maintenant, donc euh, ça ne sert à rien. Hein. Puis bah, du coup, euh, vous faites votre journée, vous utilisez un masque, il est fini, vous le mettez dans le sash, et vous le mettez dans votre sac ou ailleurs, et le soir, en rentrant du boulot, vous le mettez à la poubelle. Comme ça, vous ne le jetez pas par terre. Donc, euh, tous ceux qui jettent leur masque par terre dans la rue... Jérémy m'a demandé de ne pas être vulgaire sur sa chaîne. Donc je vais rester calme. Mais j'en pense pas moins. Allez, ciao ciao. Il paraît que pour euh, que les gens s'abonnent à la chaîne, il faut leur redire, re redire et l'écrire. Bon bah moi je me dis que si on veut qu'une boîte telle que celle-ci soit jolie, bah il suffit de le dire et euh, de l'écrire. Hein. Euh, là il est génial non Enfin, je pense que Jérémy s'est un petit peu embêté pour pas grand chose avec son impression 3D. Hein. Moi ça m'a pris euh, deux minutes à faire un dessin.